Oui oui oui Part sur... Oula. Oh, bon ça on en a pas besoin Oh je viens de perdre un bout ah Salut à tous c'est Aurélien Fontenoy J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va tester un vélo complètement fou Un vélo qui a pas deux roues mais qui a trois roues Je vous présente mon nouveau vélo ce tricycle le tricycle doré que je viens d'acheter sur le bon coin je l'ai acheté à quelqu'un qui s'en servait plus à un petit papy il m'a dit que c'en était servi deux fois et euh, quand je tombais là dessus sur le bon coin j'ai dit ah faut que je lui donne une seconde vie donc l'idée ça va être de faire une première vidéo aujourd'hui où on va l'essayer où je vais vous le présenter on est dans un parc bien sympa à côté de grenoble il y a un petit skate park il y a des petites bosses on va faire des sauts des trucs déjà voir un peu comment il se comporte et vraiment le truc que j'aimerais faire par la suite dans une seconde vidéo ça serait essayer de lui mettre un super moteur qui puisse vraiment aller Aller super vite peut-être lui faire quelques petites modifications mais ça on verra et j'écouterai vos idées aussi dans les commentaires pour voir comment on peut le modifier si il casse pas aujourd'hui en aluminium quand même il est assez léger hein. je pense que ça va bien cabrer des roues euh, tout terrain en 24 pouces euh. on a quand même s'il te plaît six vitesses avec euh, la gâchette au guidon six vitesses quand même et en plus le truc c'est que tu vois regarde la chaîne passe ici et là on voit bien les vitesses ça passe au milieu comme un espèce de, de, de, de, de cardan on va dire de, de voiture avec un frein tambour, je crois que c'est un frein tambour Avec le porte-bébé derrière, le porte bagage. Voilà, un petit guidon euh, de mamie Oula, qui tourne un peu Ok, on va les resserrer ça tout à l'heure Ça peut être dangereux effectivement On va essayer, on va voir un peu déjà euh, Première sensation, je vais monter déjà dessus oh Ouais, je vais faire un tour, ok Premier petit tour, on va tout. Oula, ça commence à sauter, ah ouais, j'ai touché les vitesses tout à l'heure mec, il est tellement pas rigide le vélo On peut faire du deux-roues On va accélérer un petit peu, on va tester les freins Waouh, ça burn je patine dans tous les sens. Le frein. Ok, c'est bizarre, t'as vu, il n'y a qu'un frein. Celui-là, il freine pas. Bizarre le système. Je crois quand je freine, il n'y en a qu'un seul qui freine. T'as vu, ça bloque qu'une seule roue. Bizarre ce truc. Et même quand je pédale, je crois. Quand je pédale. Il n'y a que la roue droite. En fait, tout se passe sur la roue droite, c'est ça Ouais, mais je pensais que ça faisait tourner, tu vois, tout, euh, toute la barre en même temps. Fais voir un truc. Si je le soulève. Non, tu vois, regarde pourtant les deux, les deux tournent. Ah ouais, c'est bizarre. Et tiens l'autre là, tiens ici Ah ouais ça bloque, mais alors pourquoi l'autre elle tourne quand même Ouais c'est bizarre, ouais, du coup il y a un différentiel en fait D'accord, c'est pour ça que quand je pédale Ça burn que de la roue droite Ok, en fait tout va se passer sur la roue droite Mais alors ça veut dire si je fais un deux roues comme ça En fait je pédale dans le vide, je pourrais pas faire de deux roues dans ce sens là Je peux faire du deux roues comme ça Mais je peux pas faire du deux roues comme ça ah uh ah, -huh. ça mériterait quand même d'avoir deux roues euh, en propulsion à l'arrière ça si on peut le modifier Bon là il y a un petit jeu fonctionnel qui commence à arriver mais bon ça je pense que c'est normal tu vois ici là Déjà mon gars il y a tout qui bouge là Tu vois la rigidité du vélo, regarde j'ai je, je, les deux freins là Regarde comme tout bouge, regarde la rigidité du truc On dirait je vais casser la fourche à chaque fois que je freine <rire> oh, Je sais pas si ça va terminer la vidéo ça Ah merde, oh, on a un propulseur euh... ah. <rire> Mec j'y ai fait un petit trou, bah faut vite la boire <rire> Merci à Bang Energy aussi, ils sponsorisent cette vidéo, ils m'aident à avoir de l'énergie C'est une boisson qui vient des états unis vous connaissez Pas de calories, pas de sucre Goupina Colada, du coup oui. parfait, c'était assorti au vélo effectivement Bon ça m'inquiète un peu quand même cette rigidité Et euh, regarde, la rigidité latérale, tu vois comment c'est fixé là Le cadre, je pense qu'il est fait en deux parties en fait, je pense que c'est un cadre normal Et après tu peux adapter un... sur la pâte arrière tout ce bras arrière Regarde comme c'est pas rigide, regarde ça, même dans ce sens là j'ai l'impression qu'il va casser, mec ça fait flipper Qui dit Un vélo qui tord dit peut-être qu'il va pas casser, c'est un peu comme le bambou Donc on... Ah ouais Du coup quand je veux faire un wheeling, vu que c'est tout sur la roue arrière en fait, dès que je fais un wheeling que je tourne Ah c'est trop chelou <rire> Est-ce qu'on peut faire des manioles juste alors Ok il y a peut-être moyen de faire quelque chose Stoppy Ouais c'est quand même euh, le poids de l'avant comparé à l'arrière Oh il y a peut-être moyen, vas-y. Allez. C'est horrible. Allez. Voilà. Stoppy, t'es prêt Oh. Oh. Merde, je fais le poignet. Bon, voilà, on a déjà de perdre un bout. Bon, ça on en a pas besoin. Après, si tu veux, je pourrais t'amener comme ça, genre. pour se faire un, un sidecar, tu sais. Non, t'as pas envie Avec la canette, là. Oh. Deux roues, deux roues. Yes Prêt. Oh. Bon je vais quand même aller resserrer le guidon et puis on va essayer les gros tricks maintenant Ciao Yo. Oh. Bienvenue au skatepark Un beau skatepark qui a été aménagé plutôt au type skate, mais ça va être sympa parce qu'il y a des petits plans inclinés Des petits trucs qu'on va pouvoir tester avec le vélo Et là j'ai envie d'essayer à trois escaliers déjà On va voir ce que ça donne en descente Regarde ça Testons la descente déjà On va y aller tranquille pour le premier Ok, ça va, ça va. Je crois que c'est possible de les sauter. Ça fait peur de laisser le vélo direct, hein. juste à gauche là. C'est pas trois escaliers, c'est juste un petit trottoir avec un peu d'élan, voir si ça pourrait donner. Ouh. Quand je cabre en fait, le vélo il part de travers. Moi je pense que c'est possible. J'y vais ou quoi J'y vais Ce serait con de casser le vélo direct. Faut que je prenne un peu de speed par contre. Hein. Ouh. Le vélo il tortille dans tous les sens. Mais bon, il résiste bien pour l'instant. Hein dévers là petit dévers on va tester oula je pars de l'avant je pars l'avant je pars l'avant <rire> je sais pas ce que j'ai foutu genre là hop yo faut que je fasse gaffe parce que mon dérailleur il est en plein milieu du coup si je suis sur un module et eh ben je suis soit que sur une roue soit ça, ça racle je vais arracher le dérailleur donc faut que je fasse gaffe ça c'est truc je vais l'oublier c'est sûr Oh oh. Allez petit défi, qu'est-ce qu'on peut se faire là On va aller voir ce qu'il y a J'ai un autre petit souci que je viens de rencontrer C'est qu'un détail mais le frein était euh, pas très serré C'est un frein à main ça attend, tu vois Ça a quoi Ça Ah oui j'ai un frein à main, j'avais pas vu Ah non bah ça marche pas Enfin c'était censé peut-être être un frein à main En gros j'appuie, je bloque Ça me bloque mon frein Ah si ça marche un peu Ok ça, ça fait petit frein à main Pas mal, pas mal je veux monter derrière, Allez, je te fais une petite visite euh, du parc Du coup ça, je pense que mon tricycle, il va être pas assez large pour monter dessus, c'est dommage Tu veux essayer celui-là avec moi Oh <rire> <Je> déconne, Ça <rire> <Putain. rire> Ouais, possible Ouais C'est là je peux les descendre normalement Ça prend de la place ce truc Oh, il y a un magnifique bol après, hein Pas sûr de pouvoir aller dedans, mais... Non, je pense pas aller dedans, non Mais il est bon en tout cas, par contre il est beau ce bol, hein Ouais, j'avoue Vas-y, petit escalier déjà, tranquillou On y va, pépère Ouais ouais. ouais, ouais, ouais, ouais. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Vas-y, let's go oh, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Ah ça y est encore un peu de jeu dans la fourche. De plus en plus de jeu là, ça commence à m'inquiéter là. Tu veux que je saute quelle marche du coup Celle-là là Dans la connerie ça. Là du coup faut que je penche le vélo. Oui, oui, oui. Oh, je viens de perdre un bout. <rire> je crois qu'il n'a pas résisté, ça y est. Aïe aïe aïe. Regarde, j'ai perdu. Qu'est-ce qui s'est passé Ah non, c'est pas cassé, c'est déboulonné. Ah ouais en fait c'était pas serré ça Ça s'est desserré Ah mais j'ai tant j'ai tout perdu là ça vient d'où ça Ah bah là ouais il marche moins bien là Non mais je pense que c'est juste des boulons Faut juste que je resserre et c'est bon en fait Je pense que c'est juste desserré en vrai mais ouais, des... Vas-y on repart au camion Tout là ça s'est barré ma la mécanique mais Tu vois même celui-là il était pas serré en fait Il y a tout qui se barre C'est pas tout de suite On va devoir le renforcer un peu hein, si on veut y mettre un moteur là Ouais faudra genre souder une patte là J'ai réussi à remettre le cadre ça va repartir mon gars Allez ça repart je crois Tout va bien Petit test la chaîne ah j'ai déraillé ok c'est un détail aussi ça bah voilà non en vrai ça a l'air d'aller allez on est reparti merci vraiment à bang de sponsoriser la vidéo ça va on va pouvoir pimper le vélo grâce à ça ça repart Ouah. bon ça y est le vélo est réparé on repart sur oula <rire> <rire> presque réparé du coup merde c'est quoi ça bon on a une à vite <rire> C'est pas grave, ça c'est qu'un détail. Ça bougera un petit peu dans la vidéo. De toute façon, on n'a pas besoin de sel. Du coup, on repart là dessus. Je fais du cheval, c'est ça. Vas-y, je vais me la mettre dans le cul, truc. Hein. Ça fait... Je vais... je vais la mettre comme ça au moins, je crains à rien. Voilà. Et hop. Allez, je suis nickel là. Je vais prendre un gros virage ici. Là. Voilà. Stoppie. Stoppy. Défi numéro un. Validé. Est-ce que mon dérailleur, il va toucher si j'essaye ça Bon, le pédaler, c'est un détail. Ah ouais Ah c'est dommage Là voilà, j'aurais tout raclé Par contre je racle que le pédalier hein. Je racle pas le reste On va trouver un autre truc C'est pas grave Non mais c'est pareil Je vais frotter là Au pire ça frotte léger Mais par contre après Boum Mec je vais fracasser mon plateau pour toi quoi Pour ton idée La descente de la mort Défi numéro 2 Allez Aïe Faut que je la... Allez facile Ouh la selle Aïe aïe aïe aïe Ah je me la suis plantée Ah le jump, jump est arrivé dans la descente. <rire> ok. Bon ah oui, le vélo, je sais pas. Vas-y on essaye. Enfin j'essaye tout seul quoi. <rire> ouais en vrai ça va je pense. On ouais, il faut arriver vite, let's go. Ah ah <rire> First try. Je crois y faire du trial avec. Ouais bah alors regarde là je suis frein serré, le frein arrière serré à bloc. Tu vois un peu le frein qu'il y a déjà il faut se faire au vélo, à la taille du vélo. Yeah. Ah non c'est chaud. Ah merde. Je me disais le vélo il était pas comme avant. Je crois qu'il y a un petit problème. Aïe aïe aïe, merde. Tu crois que c'est cassé ou c'est juste plié là Ah merde Le vélo est pété, ça y est. Ah, je, je crois qu'il a pas trop résisté au truc là. As le tube en fait ici il est passé à travers. C'est sûr qu'il va casser là. Je pense que si je fais appel à un soudeur genre qui me soude une barre de là à là, on peut-être peut le rafistoler. J'attends vraiment vos idées. Ouais, je vais pas réclamer les pouces bleus. Je vais juste dire. J'ai envie de faire un deuxième épisode. Que s'il y a un soudeur sur Grenoble, je veux bien qu'il m'aide. Ça serait sympa qu'il me contacte. Franchement, ça ferait plaisir si on peut essayer de le rafistoler avec une petite barre là. Comme ça, mon vélo pourra repartir. Et si vous avez des idées de vidéos, du coup avec cet engin, alors moi j'ai l'idée de lui mettre un moteur. Mais si vous voulez que je parte faire une descente à VTT avec ou je sais pas, faire un truc, faire des modifs. Si vous avez déjà vu des trucs, marquez dans les commentaires. Ça me fera plaisir. Je vais tous les lire parce que j'ai envie de continuer l'aventure de Strissy. Pensez à vous abonner. Ça fera plaisir. Allez, ciao. Salut, moi je repars en vélo. Peut-être backflip, hein. on pourrait envoyer un backflip avec. Non Peut-être.